Dès l'Antiquité, les premiers scientifiques grecs se sont interrogés sur la constitution de la matière. Les philosophes Thalès de Millier et Empédocle énoncèrent la théorie des quatre éléments, théorie selon laquelle tous les corps sont formés exclusivement de quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Quatre siècles avant Jésus-Christ, Leucippe et Démocrite émirent l'idée que la matière était constituée de petites particules indivisibles appelées atomes, insécable en grec. Malheureusement, la faible notoriété de Démocrite comparée à celle d'Aristote, partisan de la théorie des quatre éléments, mit à mal la théorie de Démocrite. Pendant plus de 2000 ans, la théorie des quatre éléments fut celle communément admise et reconnue. Il faudra attendre le XIXe siècle et les travaux expérimentaux de John Dalton, père de la théorie atomiste, pour prouver que la théorie des quatre éléments était fausse, et que la matière est constituée d'atomes, particules insécables dont le diamètre est de l'ordre du dixième de nanomètre, soit 10 puissance moins 10 mètres. Au début du XXe siècle, Joseph John Thomson découvre que l'atome n'est pas indivisible. Il contient des particules chargées négativement et de masse beaucoup plus petite que celle de l'atome, les électrons. À cette époque, les scientifiques savent déjà que l'atome est électriquement neutre. Cette découverte permet d'établir qu'il contient donc autant d'électrons que de charges positives. L'atome pudding de Thomson, une boule remplie d'une substance électriquement positive et pleine d'électrons immobiles chargés négativement. Cinq ans plus tard, Rutherford découvre que l'atome est constitué d'un élément central, le noyau. Pour arriver à cette conclusion, Rutherford réalise l'expérience suivante. Elle consiste à bombarder une feuille d'or avec des particules alpha, ce sont des particules beaucoup plus petites que les atomes, pour observer si ces particules traversent la feuille d'or ou non. Selon le modèle de l'atome Pudding de Thomson, l'atome est plein et les particules alpha ne devraient donc pas le traverser. Regardons de plus près ce qui se passe. La feuille d'or est intercalée entre l'émetteur de particules alpha y a Il un écran de sulfure de zinc. Chaque fois qu'une particule alpha vient toucher l'écran de sulfure de zinc, celui-ci scintille. Nous voyons que la plupart du temps, le faisceau de particules alpha traverse la feuille d'or et vient faire scintiller l'écran de sulfure de zinc. Mais il arrive que certaines particules alpha soient déviées par la feuille d'or. Regardons au niveau de l'atome ce qui se passe. En réalité, la plupart du faisceau n'est pas dévié et traverse la feuille d'or. Seules quelques particules alpha sont déviées. Agrandissons encore et regardons au niveau d'un seul atome d'or ce qui se passe. En fait, le nuage électronique n'a aucun effet sur la trajectoire des particules alpha. Seul le noyau de l'atome d'or peut dévier ces particules. Nous pouvons le voir si on agrandit encore l'image. À proximité du noyau de l'atome, les particules alpha sont déviées. Rutherford, avec cette expérience, a donc mis en évidence que l'atome possédait un noyau qui était 100 000 fois plus petit que l'atome. Ces observations expérimentales prouvent que l'atome est essentiellement constitué de vide et remettent en cause le modèle de Thomson. Suite à cette découverte, Rutherford propose un nouveau modèle, le modèle planétaire de l'atome. Dans ce modèle, toutes les charges positives, appelées protons, sont concentrées dans un tout petit noyau central très dense. Les électrons très éloignés du noyau tournent autour de lui comme les planètes autour du Soleil. Pour Neil Bohr, la théorie de Rutherford est correcte mais perfectible. Il pense que les électrons se déplacent autour du noyau sur des orbites, couches, bien définies. Il peut y en avoir plusieurs sur une seule couche. Erwin Schrödinger rejette cette idée de trajectoire de Bohr. Pour lui, on ne peut connaître les positions d'un électron précisément, mais on définit une probabilité de trouver un électron.